Salut, c'est Aethiros, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur lui, très simple à réaliser et qui sert énormément. C'est faire des de feu naturels à base de résine de pin. Bon, il faut savoir que la résine de pin euh, est hautement inflammable, c'est pour ça que quand il y a des feux de forêt, ben, dès y a des cas des, des conifères comme ça, des, des résineux, Automatiquement, ça fait des, des immenses feux. Pourquoi Parce que bah, la, la résine du, du pain du sapin, c'est hautement inflammable. Alors pourquoi Bon, ça je pourrais pas vous dire exactement. Hein. Je peux suis pas un spécialiste, mais je sais qu'en tout cas, c'est inflammable. Donc, ce que vous avez besoin pour cette, euh, comment dirais-je, pour faire ces allumes feux c'est donc de la résine de pain. Voilà. Un petit réchaud ou une cheminée, peu importe, hein, quelque chose pour faire chauffer. De couteau et des bandelettes. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais couper dans des bandelettes. Alors, un vieux, un vieux chiffon, on va pas prendre des trucs. Là, enfin, bien sûr, pas normal. Voilà, comme ça voilà, l'anglette comme ça, de cette taille là, suffit largement, voilà, vous en faites plusieurs, alors moi pour le, le tuto, je vais en faire trois, ça, ça suffira largement, largement donc une fois que vous avez fait vos bandelettes ce que vous faites on va allumer le réchaud et on va faire fondre donc le, euh, la résine de pas j'ai pris une vieille poêle euh, chinoise <rire> on pas changer décidément moi je pour des trucs chinois je vais devenir chinois c'est de la merde chinoise, donc on s'en fout. Ouais. Faites fondre donc la résine hein, qui va fondre très rapidement. Ah, une... mmh. que une bonne odeur. Et si vous faisiez cuire quelque chose, bah c'est bien bien fait à fondre, qu'elle soit liquide, liquide, liquide. Hein. Non, plus du tout de morceaux, vraiment, vraiment liquide. Bon, même s'il y a des petits morceaux qui arrivent, je sais même pas si c'est pas des écorces, du mal à fondre. Mais... Bon, c'est pas trop. Voilà, une fois que c'est fait, on va vous mettre en position, vous voyez bien. prenez vos bandelettes vous laissez tremper dedans voilà vous pouvez éteindre votre chaud. voilà je vous me mets en position je bien la caméra sur ce clip ici pied c'est un peu de la merde voilà, c'est clair alors une fois que c'est fait, je vais récupérer la casserole. Oh putain, c'est bouillant. Hein. Il n'y a pas ici. Ah non, non, ça chauffe pas. Hein, c'est putain, tu parles de trucs chinois de merde. Vous laissez bien tremper dedans. Ça s'imprègne bien. Bon, autant dire que la poêle, elle est un peu foutue. Hein. Donc autant, prenez, vous prenez une vieille poêle, un vieux truc tout pourri. Voilà, vous laissez bien, bien, bien imprégner dedans Donc, tout tout tout tout putain c'est bouillant hein. il disait qu'on pouvait utiliser le, le machin tu parles mon cul hein. Donc quoi, voilà, chinois ça vaut pas un peu je parle au niveau des, des poignets voilà, c'est bien bien bien bien oh, c'est une vieille poêle que j'utilise pour faire des, des trucs comme ça ensuite Brûler mon, mon support non, ce que je vais faire. Ce que je... Voilà, c'est ça que je vais. Je vais mettre un chiffon par terre et là ça va brûler mon support. On boit. Voilà. voilà. Ça, on le Oh <coughs> putain, par contre ça pue. <coughs> ça sent fort le conifère. Hein, putain. Voilà. Il y a un Une fois que vous avez fait ça, alors vous prenez des petits morceaux de bois Comme ça grandeur là, ou un peu plus grand, pas un peu plus grand voilà. plutôt Vous prenez Donc Le truc qui est imbibé donc de Machin Vous mettez bien Le long du bois Serrez fort, hein. bien, bien, bien fort. Voilà. Et vous laissez sécher. Si vous avez une petite cordelette, vous pouvez même les attacher. Bon, Après, je vais les refaire euh, chauffer dedans pour qu'ils s'imprennent bien. Voilà. Prenez un bâton comme ça. Vous en prenez un second. Celui-là, les cool, ça. Voilà. Il est bien collé sur. Ça, je peux vous dire moi que c'est des meilleurs amis de feu que vous pouvez avoir. C'est même mieux que c'est déjà c'est gratuit, c'est facile à faire, ça évite de payer, euh... enfin, je vais comme ça, de payer des trucs. Vous savez comme les cubes pour allumer le feu. Et c'est parfaitement naturel. Comme maintenant on est dans une société où il faut que tout soit naturel, ça y est, oui, voyez, voyez, je rentre dans le moule moi aussi. Voilà, bon, celui-là il a vraiment séché. Ah, je vais le remettre encore un petit peu. Voilà, je remets les bâtons dedans. 2 et 3. Et avec le, le jus qu'il y a, ça va bien, bien, bien l'imprégné encore, ça va le coller. On va le remettre, putain, ça pue. <coughs> putain, je vous dis pas. Hein. Ça, ça, ça pue, non, je veux dire, ça sent fort le, le, le... le machin. Hein. On va les laisser agir un petit peu. bien, bien les laisser s'imprégner c'est petit voilà ça, ça chauffe bien Voilà, c'est bon. Juste pour que ça monte un peu en température, que je puisse frotter la poêle avec euh, les baguettes. Il ouais, s'est détaché. Voilà. Celui-là, c'est bon. Voilà, je le colle bien, bien, bien. Excusez-moi, je suis pas devant la couleur. Je colle bien. Voilà. Il est bien chaud. Oh putain, je me suis brûlé. Attention. Voilà. Donc voilà, un allume-feu qui okay, est fait. On va prendre le deuxième. Mozo Fok, allume feu. en détail après voilà et celui là et je vous ferai un test avec celui là le dernier parce qu'en plus il faut savoir une chose c'est que ces allumes feux là sont réutilisables c'est ça qui est, qui est pas mal quant à moi au cube une fois que ça a brûlé ça ceux là vous pouvez les rééteindre et les réutiliser enfin, sauf si c'est tout brûlé voilà bon bref Je vais supprimer, je vais enlever cette grosse merde temps de me brûler ça c'est bien éteint voilà alors on va prendre un allume feu je vais vous mettre un petit peu plus loin que vous voyez mieux voilà les petits Donc. bon ça la poêle après les foutus vous l'utilisez juste pour, pour faire des trucs comme ça on va faire bouffer bien on prend par exemple par exemple, celui-là, je vais le montrer vite fait, juste avec une. Voilà, et vous avez vu comme ça dure longtemps? Allez, ah oui, ça s'éteint plus du tout, et ça fait une méchante flamme. Voilà, et il peut être réutilisable. Voilà. Ça ne serait pas se rallumer ce voilà. voilà donc voilà ça fait des petites l'avantage alors maintenant on va terminer on va parler parlons peu parlons bien comme on dit faisant les choses dans, bien dans l'ordre alors quel est l'avantage et de, de ces allume feux là il n'y a pas d'inconvénient je veux dire des avantages et inconvénients mais il n'y a pas d'inconvénient alors l'avantage de ces, de ces allumes feux là Alors, le premier avantage, bon, avantage qu'il y a, c'est qu'il c'est très simple à faire. Il vous faut juste euh, de la résine de pain, un réchaud, un, enfin, un feu, quand vous faites un feu, hein. une petite poêle, il euh, y a une petite poêle comme ça, Alors, pour faire fondre des, des boulettes. Euh, un, vieux, un vieux chiffon, une baguette de pain, et voilà, vous faites des, des petits allumes feu comme ça. Ça peut faire des allumes feu ça peut faire aussi des, des, des, allume des allumettes tempête. Alors, je m'explique. Quand vous, mettez le, quand vous allumez avec ça, le feu va brûler énormément et vivement. Ça veut dire qu'une une, une, une, allumette en bas, ça fait une petite flamme comme ça. Là, vous avez vu, ça fait une flamme grosse comme ça. Ça fait une flamme. De plus, elle ne s'éteint pas du tout. Ça veut dire que ça va consumer tout ça, le chiffon avec la résine, plus jusqu'à la baguette, pou pou, avant de s'éteindre. Donc, euh, j'ai fait le test. Une petite allumette, ça ne dure même pas 30 secondes. Ça, ça dure... Euh, parce que la résine se consume tout doucement avec le chiffon et tout. C'est un peu comme si vous faisiez des mini torches. Ça dure pratiquement 2-3 minutes. Montre avant de, de s'éteindre. Donc, si vous avez besoin d'allumer un feu avec une, une, une allumette, c est, c est, ça fait des petites flammes. Pff, c est, c est, c est, voilà, ça s'éteint invité tout ça. Ça, vous pouvez carrément allumer un feu parce qu'en 3 minutes, ça va dégager une grosse flamme grande comme ça. Euh, vous l'avez vous vu, hein, je vous ai montré euh, très facilement. Donc, déjà. Pour allumer un feu, c'est parfait. Vous pouvez même vous, vous, vous en servir comme allumé pour, par exemple, si vous n'avez pas vous avez besoin de, de vous éclairer quelque part. Voilà. Vous pouvez les faire de différentes tailles. Hein. Vous pouvez faire des allumés de tempête grandes comme ça, avec carrément des mini torches. Hein. ce que j'ai fait là. Regardez comme elle est grande. Et vous avez vu, celle là que j'ai allumé. Si je rallume, elle se rallume tout de suite. Donc, voilà. Ça fait donc des allumes-feux qui sont écologiques. Donc parce que c'est très facile. Il suffit de ramasser de la résine de page. Je vous le conseille de ramasser plutôt l'été. Hein. La sève est montante dans les arbres, hein, l'hiver. Euh, C'est facile à faire. Ça prend 30 secondes. C'est pas, voilà, il suffit d'un vieux chiffon, un couteau pour couper le chiffon, une vieille poêle, euh, éviter, les, éviter les chinois, non, je déconne, une vieille poêle pourrie euh, pour faire fondre la résine dedans. Euh, une petite, un petit un morceau de bois, hein. j'ai pris une baguette de bois d'or. Hein. Et voilà. Et vous faites donc des allumes feu vous pouvez allumer votre barbecue avec euh, très facilement c'est pas disons que voilà ça fait la même flamme continue qu'un cube allume feu sauf que ça c'est gratos voilà c'est gratos euh, c'est très facile à faire euh, ça se conserve très très bien même si une fois que la résine elle est sèche sèche que même, ça, ça, même pendant six mois vous pouvez les garder dans un bocaux. moi je les garde dans des bocaux euh, en verre ou en ou autre et vous pouvez les réutiliser ça ça, ça se renflamme tout de suite tout de suite, il n'y a aucun problème, bien sûr. Faut pas les mettre dans l'eau ou l'humidité, hein, ça, ça, ça, ça, ça va de soi, mais voilà, c'est très très, très, très, très, efficace. Euh, ça pue pas, hein, je veux dire, quand je disais ça sent fort, c'est parce que ça sent fort le résineux, quoi, hein. <coughs> mais ça sent pas le chimique. Donc, quand vous faites votre manger, tout ça ou autre, ou autre barbe vous tout, vous n'avez pas cette odeur de chimique, de, de, de, de ces cubes de merde qui voilà. Et avec ça, vous êtes tranquille. Donc, voilà, il n'y a que du, du, du positif, c'est vraiment quelque chose de, voilà, de très simple à faire. Ça fait comme des, des allumettes, avec du, de la résine de pain. Vous pouvez les mettre dans un petit sachet ou autre, dans un petit boca, un bocal, et vous avez vos allumettes. Ça m'a pris, vous avez vu, 30 secondes. Hein, J'ai mis quelques boulettes. Si vous avez des gros morceaux de résine, c'est encore mieux. Hein, vous pouvez faire tremper plusieurs linges dedans. faire. Euh, moi, je sais que je m'en fais une bonne cinquantaine. Après, je les, je les stocke dans un bocal. Et puis voilà, euh, je, je suis tranquille. Disons que moi, je m'en sers quand j'allume quand un feu. Voilà, je le pose à la base comme ça, je l'allume, je sais que ça va me faire une flamme grande comme ça pendant au moins 2-3 minutes, même plus. Tout dépend de la taille du truc. Et je peux mettre, alimenter mon feu et je sais que mon feu partira tranquille. comme une petite allumette ou même avec les pierres à feu, les, les fire steel qui font que des, que des, que des étincelles. Si on ne sait pas trop le manier, le fire steel, c'est compliqué à, à, à faire un feu. Alors qu'avec ça, euh, voilà, tu arrives, c'est facile, hein, c'est très très facile. Ça s'allume facilement, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est de la résine comme ça. C'est de la résine comme ça. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous rende service. N'hésitez hein. euh, pas à, donc, à vous abonner. Euh, sur la seconde chaîne, donc de survie, celle où je parle, on est 167 abonnés. Bon, L'autre chaîne, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus importante. On est à 2200, je ne sais plus, 2200 quelques. 1205 je crois. Abonnée, mais enfin, elle est beaucoup plus vieille. C'est là elle n'a qu'un an d'existence. Hein. Ça sera début mars, alors elle fêtera ses un an, la chaîne. Euh, alors que l'autre, elle a déjà euh, pratiquement 10 ans. <rire> Ma chaîne de, de moto. Donc euh, voilà, je vous, je vous encourage donc à vous abonner. Comme ça, vous soutenez la chaîne. Et puis, euh, vous me permettez comme ça d'être plus visible sur YouTube. Allez, ciao, ciao les potos. Et puis, bon feu. Allez, ciao.